J'ai le grand plaisir d'accueillir un Mathéo Roux aujourd'hui, Mathéo qui est euh, le propriétaire de solopreneur.fr. Mathéo, <rire> est-ce que tu veux bien te présenter Durant cette session, euh, on va parler de euh, notamment la transition, la migration, le fait que tu aies racheté solopreneur.fr. En tout cas, je suis très content de t'avoir. C'est, je crois, la première fois dans un vlog que j'ai un invité. Donc, ouais. Mathéo, si tu veux bien te présenter avant de rentrer dans, dans le vif du sujet. Yes, hello à tous. Ça fait quelque chose quand même de d'être propriétaire, tu vois, avec le mot. <rire> euh, yes, du coup, euh, je m'appelle Mathéo, je suis entrepreneur depuis 4 euh, ans maintenant. Euh, bon, très rapidement, euh, j'ai commencé euh, par euh, me positionner sur le, le coaching accompagnement et euh, le, le montage de vidéos euh, sur YouTube. Euh, et puis, euh, grâce à toi, d'ailleurs, je documente euh, beaucoup, mais j'ai découvert les, les sommets virtuels. Euh, et à partir de là, du coup, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans en euh, montant une marque qui s'appelle Sommet.io. Euh, et aujourd'hui, le concept, c'est d'accompagner euh, les entrepreneurs et les entreprises à créer un sommet virtuel à succès. Euh, et puis du coup, oui, depuis, euh, depuis est ce qu'on dit décembre ou janvier, du coup, parce que ça s'est fait <rire> officiellement le 31 décembre, euh, <rire> euh, propriétaire bon. de la marque Solopreneur. <rire> yes, yes. Bon, alors juste avant de rentrer dans le détail, Solopreneur.fr, c'est un site que j'ai lancé peut-être, je ne sais pas, presque 10 ans. Euh, à l'époque, euh, non, peut-être pas dix ans quand même, mais euh, à l'époque, moi, je, je venais du blogging et je voulais aider les entrepreneurs à, à développer euh, leur business. Et puis, j'étais preneur Et du coup, je disais aux gens de lancer un business aussi comme moi. En gros, n'hésitez pas à suivre mon parcours. Et il se trouve que depuis deux ans, aujourd'hui, on est euh, focus sur les coachs. Du coup, bah, j'utilise plus ce site, puisque maintenant, on a créé Coach en mission. Et du coup, c'est une nouvelle activité, même si c'est finalement sur opreneur.fr on s'adressait un peu à tout le monde. Et là, euh, on n'a pris que les coachs, et maintenant, on est à fond avec les coachs. Du coup, le site était un peu en, en dormance. Euh, et du coup, bah, j'avais fait des sommets à l'époque, j'avais fait pas mal de choses. Et finalement, bah, tu es arrivé avec une proposition. Te... Mathéo, est-ce que tu veux nous en parler de comment tu es oui venue l'idée de te dire bah, tiens euh... Preneur.fr m'intéresserait. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai fait un gros travail de vision euh, milieu-fin d'année de dernière euh, sur, euh, sur ma situation. Euh, et en fait, j'en suis venu à la conclusion que, euh, de par notamment le fait que, euh, euh, on va peut-être pas rentrer dans les détail, mais on avait collaboré ensemble pendant euh, quasiment deux ans. Euh, et euh, j'étais euh, coach dans, dans, dans ton ancien programme. Et ce qui s'était passé, c'était que, euh, en fait, ça m'avait changé littéralement cette collaboration. Et je me rendais compte que j'adorais vraiment le coaching, le coaching business dans la globalité. Euh, et euh, et je me, dans ma vision, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que je peux me positionner là-dedans ou faire quelque chose dans ce domaine-là parce que je me sentais légitime d'avoir les compétences et de, de vraiment me lancer purement là-dedans, outre que euh, derrière le rideau, entre guillemets. Et à peu près à ce même moment-là, tu avais sorti un. un je crois que c'était un vlog. C'est assez drôle du coup. <rire> tu avais sorti un vlog où tu parlais de, euh, de ta vision à toi, il me semble, et de ton bilan un peu de, euh, de l'année ou de tes deux dernières années. Je ne sais plus honnêtement de quel vlog c'était. Euh, et tu parlais de solopreneur à l'intérieur, de pourquoi tu vas lancer solopreneur, de ce qui a changé, etc. Et en fait, quand tu as parlé de solopreneur, il y a eu plusieurs tilts en moi et je me suis dit, mais en fait, euh, la, ce qui a voulu véhiculer avec la marque solopreneur, c'est ce que je veux véhiculer aujourd'hui. Euh, mmh. Et moi, je me suis dit, je suis toujours un peu à dire, euh, tenter des choses et tout. J'ai dit, bah, tout simplement, j'en parlais à Lingen. Et j'ai commencé à tâter le terrain, entre guillemets. Je t'avais envoyé un message WhatsApp, je crois, euh, au milieu, euh, milieu d'une discussion. Et je t'ai dit, euh, d'ailleurs, la marque Sopreneur, euh, t'en fais quoi, entre guillemets qu -ce que, À quoi elle te sert actuellement quoi. Et puis, de là, a débouché, du coup, euh, toute une discussion, euh, je crois que c'est sur euh, deux, deux mois et demi, presque, qu'on avait échangé plus ou moins du début jusqu'à la fin autour de ça. Ouais. Ouais, ça allait vite quand même et en même temps j'ai pas l'impression que ça a duré deux mois et demi euh, parce ouais. que comme on se connaissait ça a été hyper fluide en fait et puis euh, alors juste avant toi tu avais fait un sommet pour les entrepreneurs donc tu étais déjà dans l'énergie des délais sur le tu voulais aussi écrire un bouquin euh, à un moment donné pour les étudiants entrepreneurs donc, donc. Euh, finalement c'est euh, tout ça c'est très logique, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Ouais, ouais, c'est en cours d'ailleurs, c'est toujours en cours. Euh, ah, J'avais sous-estimé okay, la difficulté okay. d'écrire un livre. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, tout, tout était lié et je commençais à trouver une cohérence. En fait, le je dirais, euh, solopreneur, dans, presque dans mon rêve, c'était le maillon parfait qui manquait à, euh, au petit écosystème que je voulais construire. Euh, et donc, c'était vraiment dans cette optique-là de... Euh, de euh, ouais de rajouter euh, la, la pierre qui qui manquait à l'édifice pour qu'il pour qu'il soit euh, terminé entre guillemets même s'il va continuer de grandir euh, mais c'était vraiment dans dans, un, dans une optique de cohérence et encore une fois je sais pas enfin tout est tombé au bon moment <rire> donc il y a il y, y a quelque chose qui a fait que euh, ouais je, je suis pas forcément très spirituel sur ces événements là mais en tout cas euh, euh, j'avais une super finité, une cohérence entre tout ça et euh, et, et j'avoue que sur le coup, je me suis euh, pas trop posé de questions, contrairement à d'habitude, et je me suis vraiment laissé porter par euh, une voix intérieure, une confiance qui me disait, « Vas-y, tente le coup. Euh, » euh, Plus, y a, évidemment, il y a le facteur, euh, je pense que si c'était quelqu'un d'autre que toi, LinkedIn, qui, qui, qui avait cette marque-là, ça n'aurait pas été pareil, parce qu'on se connaît un petit peu, etc. Mais, euh, et puis, je savais, euh, j'en savais un peu sur comment tu avais construit la marque, on avait travaillé ensemble, du coup, je savais euh, l'éthique que tu avais derrière tes compétences, etc. Donc, j'avais une confiance déjà construite qu'il n'y avait pas forcément euh, avec une autre personne, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Bah forcément, c'est réciproque. Hein. Moi, euh, des coulisses, finalement aux... ça a rapportait euh, pas vraiment de l'argent. Peut-être quelques liens en affiliation, comme ça. Moi, je ne sais même pas. Je te ça laisserai regarder s'il y a des liens, euh, change-les. Hein. <rire> Fais-toi plaisir. C'est ton comme... Yes. Maintenant. Euh... Et non, normalement, quand on revend un <coughs> site ou un business, c'est genre un multiple du chiffre d'affaires, mais clairement, ça ne rapportait plus rien. En même temps, euh, calcul, en même temps, un, en gros, c'était un immeuble vide qui ne faisait pas de payer, Donc, En gros, tu as ouais. racheté quelque chose qui ne génère pas d'argent. Du coup, c'est ça qui fait que je te l'ai vendu bon marché. Et en même temps, je ne te l'ai pas donné parce que pour moi, c'est une, une belle marque. Hein, D'ailleurs, qu'on a oui, <rire> pardon, désolé. Ah, euh, on a euh, déposé. Euh, et euh, en fait, ce preneur ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un mot aux États-Unis. Je ne sais pas si en France, ça va commencer à, à prendre, mais en tout cas, je l'entends de plus en plus. Donc, pour moi, il y, y a une valeur patrimoniale à ce nom. Et du coup, si ça n'avait pas été toi, j'aurais été bon, ok, ça ne me rapporte pas d'argent, je peux le revendre un peu d'argent, que... mais je ne l'aurais peut-être pas revendu parce que ça aurait été un peu sentimental, un petit peu… Euh un petit peu en mode, peut-être qu'un jour je peux revendre la marque. Et du coup, forcément, quand tu me l'as proposé, ben, euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je voyais ta motivation, je voyais ta vision, et ce n'était pas juste, bah, tiens, je leur file un truc, c'est, euh, tiens, ils vont en faire quelque chose. Et d'ailleurs, tu vas nous dire à la fin, hein, on va, tu, tu lances aussi un, un sommet à... Oh, donc... Est-ce que tu nous parlais un peu de ta vision, de comment tu vois les choses donc, euh... Euh, Qu'est-ce qui va se passer cette année, les années à venir Est-ce que tu y as réfléchi déjà Yes. yes. Bah, déjà, juste peut-être pour revenir sur un, un élément intéressant que tu soulignais, euh, c'est vrai que euh, j'avais une certitude dans le fait que je voulais prendre cette décision, tu vois, de te proposer quelque chose. Je me souviens, je crois que je t'avais fait un dossier où je te partageais toute la vision, pourquoi je voulais reprendre ah. la marque, etc. Ah, donc, euh, et toi, euh... <rire> ça avait pris un max de temps, mais je voulais vraiment. Euh... Euh, c'était pas forcément de convaincre, mais plutôt de mettre en confiance, je dirais. Euh, et, et moi, ça me permettait aussi de mettre au clair mes idées. Mais c'est vrai que c'était euh, l'exemple le, de l'immeuble vide non loué. Euh, en fait, moi, j'étais un peu mitigé entre ces deux à la base, parce que j'étais là, il y avait deux choses. Il y avait la première, il y avait la super marque, euh, déjà, avec un logo que j'aimais bien, euh, un site internet qui avait du trafic, parce que j'avais... Euh, j'avais analysé le trafic qu'il y avait, etc. Enfin, ce n'est pas non plus une décision prise. Voilà, tiens, c'est cool, on y va. Euh, mais de l'autre côté, c'était risqué. Enfin, c'était risqué. Euh, c'était un, un pari dans le sens où c'était un site quand même euh, qui n'avait quasiment pas bougé pendant deux ans. Euh, la marque Solopreneur, tu ne l'utilisais plus depuis deux ans, hein, comme tu disais. Euh, et donc, il y avait cette... Euh, cette prise de risque-là de se dire est-ce que euh, je vais pouvoir raviver entre guillemets une flamme qui est, euh, qui est au ralenti ou, ou qui est plus qu'à l'état de braise, si je puis dire, depuis, euh, depuis deux ans. Euh, donc, euh, donc voilà, pour revenir sur la vision euh, par rapport à ce que tu disais juste, maintenant. Juste avant, si tu ouais, me permets bah d'aller dans la vision, tu n'as pas eu euh, quelques questionnements aussi par rapport au fait que carnet la marque euh, et que le contenu, c'est vraiment si, oui. beaucoup du moins en moins ouais. Oui, c'est cette notion, là ça aussi, ça a été un gros dilemme. Et c'est ça qui me passionne aussi dans le fait de potentiellement racheter une marque, cest de dire euh, voir tous les questionnements et la stratégie qui, qui résulte derrière tout ça. Et c'était cette notion qu'il fallait que j'arrive à mesurer, à quel point la marque était en corporate branding ou en personal branding. Et l'idée, c'était de voir à quel point Solopreneur était capable d'être une marque à part entière sans euh, sans euh, Lingen, en fait, concrètement. Mmh. Euh, parce qu'en fait, si la marque était trop rattachée à Lingen, bah, en fait, euh, ça allait pas fonctionner dans le sens où si Lingen sortira, bah, du coup, la marque peut plus vivre. Euh, mais j'ai pris le pari de me dire du coup que, euh, bah, bien sûr, la marque s'est construite, etc. grâce à toi, grâce à ton personal branding. Mais pour moi, aujourd'hui, j'avais quand même l'impression que tu avais déjà fait ce travail de construire une marque à part entière. Euh, donc Bien sûr, il y a des dizaines d'articles, etc., où tu parles en ton nom. Euh, mais en tout cas, euh, moi, j'avais... Trouvé aussi dans ma décision, je m'étais rendu compte et que euh, je voyais le potentiel en tout cas de de rendre indépendante en termes de branding euh, cette marque-là. Cool, trop cool. Et du coup, oui, tu nous parlais de la vision de ta vision. Yes. La, la vision, du coup, c'est. Euh, bah, D'ailleurs, euh, on, on en reparlera peut-être, mais je suis actuellement en mentorat avec toi, donc euh, <rire> tu, tu me connais assez bien, mais euh, c'était vraiment cette notion euh, d'aider. Euh, je voulais aider, en fait, dans mon entourage, comme beaucoup peut-être, euh, je vois beaucoup de personnes qui, euh, que ce soit quand je parle de mon parcours ou juste quand je les rencontre, juste en posant des questions comme ça, qui euh, souhaitent entreprendre, euh, se lancer et juste démarrer un petit business, ou même un side business, donc un business en parallèle de son activité principale de salarié, par exemple, euh, mais qu'ils ne le font pas par peur, euh, par manque de connaissances, de compétences, et, euh, et moi, je me suis dit, mais en fait, j'avais cette croyance limitante qu'il n'y avait plus besoin d'accompagner ces personnes-là. Qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, tu tapes sur Internet Comment devenir entrepreneur et tu trouveras toutes les infos. Mais en fait, non, il y a encore énormément de personnes qui ont besoin d'accompagnement à ce niveau-là, euh, qui ont besoin de réponses. Et, euh, et pour moi, le terme solopreneur, ça résumait très bien ça. Euh, parce qu'il y, y avait aussi cette croyance, moi, que j'avais entendue, qui était que. Si on doit créer une entreprise, bah, c'est tout de suite des salariés, etc. etc., etc. Et ce qui était véhiculé avec le terme solopreneur, c'est non, tu peux commencer à créer ta boîte en étant solo, c'est un terme américain du coup, euh, mais euh, qui, qui pour moi véhiculait parfaitement le message. Et du coup, la vision, en, en quelques mots, c'est vraiment aider n'importe qui, avec n'importe quelle situation géographique, financière, euh, temporelle, euh, bah, pouvoir euh, lancer une première activité euh, et commencer à entreprendre dans les meilleures conditions et avec les meilleures connaissances, compétences. On revient les amis, on a eu quelques soucis euh, de modem. Euh, Mathéo, est-ce que tu veux bien reprendre Tu disais que tu avais euh, voilà, étais inspiré de, du, du mot euh, ouais. anglais aussi. Oui, ouais, du, du terme solopreneur. Et, et comme je disais, c'était vraiment aligné avec euh, la vision que j'avais, euh, en tout cas à, à 5, à 10 ans. Euh, et puis… Euh, je ne pense pas que c'était forcément une nécessité de, de, de racheter une marque, on va dire, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mais on va dire que c'était pour moi le moyen d'allier de, de, deux expériences. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se cachent derrière le rachat d'une marque. La partie contrat, parce qu'on a quand même fait les choses bien, même si on, on, on a confiance. Et puis tout ce qui concerne aussi la, la transition, euh, à l'institut national de la propriété intellectuelle enfin l'INPI euh, puisque c'est une marque déposée véritablement sur le preneur, mm -hmm. une marque française déposée et plein de choses intéressantes et moi rien que ça en fait je suis convaincu si même la marque elle, elle, elle, elle ne fonctionnait pas à terme euh, rien que l'expérience que j'ai pu acquérir alors, pendant les deux mois là, de, de transition euh, c'est super précieux, pareil le fait d'analyser euh, un site internet, voir comment il était construit, euh, et mm -hmm. comment j'allais pouvoir le reprendre, créer une stratégie de reprise derrière euh, ça a été vraiment intéressant mais en tout cas la, la motivation première c'était vraiment le terme solopreneur qui pour moi euh, ouais, était vraiment le message que je voulais véhiculer en lien avec ma vision à, à moyen terme Cool. moi ce que je peux aussi partager c'est que autant il y a un grand plaisir pour moi de vendre, c'est la deuxième fois que je vends un site j'ai déjà vendu un autre site à l'époque autant il y a un grand plaisir d'être du côté du vendeur mais autant tu vois je me dis ça doit être trop cool à ta place d'un jour acheter et reprendre le travail que quelqu'un bah voilà, a plus euh, voulu faire et de se dire tiens je vais rebâtir et tout parce que euh, en fait c'est comme ça que les grosses boîtes se développent en réalité à un moment donné euh, ça n'a rien de créer les choses autant racheter et bâtir par dessus parce que créer est beaucoup plus long est-ce que toi juste là si on s'enflamme un petit peu est-ce que l'avenir c'est quelque chose qui te plairait toi de racheter d'autres boîtes, d'autres entreprises, d'autres marques c'est ça que tu parles de ça parce que ça m'a fait découvrir un, un terme qui est qualifié par, euh, euh, je crois que c'est Sébastien Cerise euh, qui a créé un terme qui s'appelle le reprenariat. Mmh. Euh, J'ai découvert ça en me renseignant. Et en fait, le concept, c'est quoi euh, C'est qu'il euh, explique qu'il y a euh, entre 30 et 50 000 entreprises par an qui mettent qu'accueillent sous la porte, faute de repreneur. Et en fait, il véhicule ce message-là avec lequel on est plus ou moins aligné, mais qui est que… À quoi bon perdre euh, On va dire, bon, on n'est pas dans le, sur les, les entreprises en ligne qui se créent plus rapidement, mais une entreprise standard, il faut jusqu'à 10 ou 15 ans, des fois, pour qu'elle atteigne son solde de rentabilité euh, intéressant. Euh, et expliquer pourquoi, bah, pas simplement racheter ses boîtes, qui, des fois, ne retrouvent pas de, de, euh, de repreneur. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'on évite, entre guillemets, toute la phase de création, de réflexion, qui, des fois, peut prendre du temps, euh, qui nous force, peut-être, à procrastiner. Euh, et puis, ça, en fait, ça pose un cadre déjà euh, que certes, on va modifier, changer. Euh, et puis, c'est vrai que c'est assez excitant parce qu'il y, y a une, une phase vraiment d'inconnu où euh, bah ouais je vois la partie euh, émerger de euh, « tu m'avais donné accès à plein de choses, etc. » pour que je puisse euh, voir les stats et tout. Mais c'est vrai qu'il y, y a une part d'inconnu aussi qui est, euh, qui est assez excitante. Et puis, euh, on a déjà l'impression, tu, tu, tu me connais, mais euh, moi, j'adore manager de plus en plus. Et… Euh, on a vraiment l'impression de récupérer voilà, quelque chose de, de concret, une petite entreprise et, euh, et de la reprendre en main. Tu vois, donc, euh, donc ouais, ah, sympa. Ça donne trop envie de, de racheter <rire> un site là, un jour. va falloir que je vois ça. Euh, en tout cas, top. Merci euh, Mathéo. Je crois que tu fais un, une, un, un lancement digne de ce nom, je veux dire, dans quelques semaines euh, avec la marque Solopreneur. Est-ce que tu veux nous en dire Ouais, c'est ça. Ben alors à, à on enregistre euh, cet épisode, c'est pas encore annoncé officiellement, mais euh, euh, je relance du coup. Je dis, je relance parce que tu avais fait euh, deux ou trois éditions, hein, si je dis ouais. pas de bêtises. Euh, le sommet virtuel Solopreneur, euh, qui était une aussi de mes principales motivations euh, à acquérir la marque, parce que euh, on s'est rencontrés comme ça. Et euh, ouais, j'ai pas, j'ai pas, euh, je euh, le dis même avec fierté. C'est grâce à un de ces sommets virtuels. Euh, que je pense qu'il y a eu vraiment un, euh, un virage, je dirais, dans, dans, dans mon parcours d'entrepreneur et que je suis passé entre guillemets à une autre dimension euh, en termes d'entrepreneuriat. De, donc il y avait aussi une petite part euh, symbolique d'une certaine façon. Ouais, ouais, donc cool. euh, donc ouais, qui aura lieu cool, du coup ce sommet qui aura lieu le, euh, le 2 mai euh, 2022 du coup. Très cool, très cool. Est-ce que tu veux nous en dire plus Alors moi en tout cas, euh, on n'a pas encore totalement formalisé, mais je serai là et je parlerai de coaching. Est-ce que tu as besoin de dire un peu plus ou, ou c'est trop tôt Non, non. Ben non, je peux avec plaisir. Donc, euh, ce sera vraiment. Euh, je j'en je, je, parlais au début de ce blog mais euh, je veux vraiment que ce soit le sommet. Euh, il faut dire, faut dire qu'en fait, j'ai pas vraiment d'objectifs euh, de résultats business ou financé derrière avec ce, ce sommet-là. Euh, pour moi, il y a deux objectifs. Le premier, ben, c'est de officialiser, on va dire. Euh, le, la reprise et le relancement de la marque Solopreneur. Et le deuxième, c'est tout simplement qui <rire> euh, fait, parce que c'est important aussi. Et du coup, je veux créer le, le big sommet, tu vois, je fais comme ça, de, du, euh, du soloprenariat euh, et le fait de, de, de voir rassembler euh, tout un tas euh, d'experts, de personnes passionnées, que ce soit au niveau des participants ou des intervenants. Je serais très heureux d'ailleurs de, de t'y recevoir. Et puis, euh, voilà, il va y avoir... Euh, un grand nombre d'intervenants. Je n'ai pas encore le, le nombre exact, mais euh, on sera sur, euh, sur quelque chose d'assez sympa. Ce sera sur 7 jours. Euh, et puis, euh, ce sera euh, plein, plein de valeurs ajoutées euh, que des personnes euh, voilà, passionnées euh, qui viendront apporter euh, de la valeur et aider euh, les entrepreneurs débutants ou plus avancés à, à développer leur activité. Génial, génial. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avant qu'on termine euh, cette session Ouais, bah je dirais la, la, la morale, entre guillemets, de, de, de ce partage-là qu'on a eu ensemble, c'est que des fois, il ne faut pas trop se poser de questions, je dirais, euh, et apprendre à s'écouter un petit peu. Euh, comme je disais, moi, c'est une des premières grosses décisions, euh, parce qu'il y, y avait quand même des engagements derrière, euh, des engagements financiers, des engagements euh, euh, temporels, etc., euh, des ressources à fournir. Et, euh, et c'est vrai que j'aurais pu passer des années, en fait, à me poser la question « est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas ?» Et arriver à un stade, c'est se dire -ce, « qu'est-ce que vraiment je, je vais regretter Est-ce que je vais regretter de l'avoir fait ou est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait ?» Et euh, j'ai envie de dire, euh, bah, j'ai vite répondu à cette question. Et donc, c'est un peu cette moralité-là de, de « quand vous avez une voix à l'intérieur, je ne sais pas comment l'expliquer, que ce soit via votre foi, que ce soit via euh, une discussion que vous avez avec vous-même, avec vous peu importe, mais euh, apprendre à se dire euh, « ok, là j'ai un sentiment qui me pousse à y aller ». Euh, j'y vais et euh, qu'est-ce que j'ai à perdre encore une fois euh, ben, en général euh, on, on se rend compte que euh, ben, ce qu'on a à perdre c'est pas grand chose et qu'on peut souvent le récupérer euh, assez rapidement. Merci euh, Mathéo, merci pour ta confiance et euh, euh, je suis vraiment très content que tu puisses euh, continuer avec Solopreneur euh, hâte de voir tout ce que ça a donné allez-y, on met le lien en dessous allez rejoindre ce, ce sommet ça va être et puis bah à très bientôt Mathéo euh, bah, j'ai ouais. le privilège de pouvoir assister aux coulisses de comment tout ça va, ouais. va aller Donc, euh, ouais. ciao ciao au revoir tout le monde et n'hésite pas à laisser vos commentaires euh, je les partagerai à yes. Mathéo et si je peux ah. juste rajouter ouais, je voulais vraiment te remercier une ah. fois de plus en public si je puis dire Lingen pour ta confiance parce que euh, c'est vrai que euh, bah, c'est pas non plus une décision que ce soit de mon côté ou de ton côté qu'on a pris sur un coup de tête euh, on a pris du temps ensemble aussi de réflexion euh, en plus, j'étais un peu méchant, entre guillemets, parce que je t'ai soumis cette demande pendant le lancement de, <rire> de ton programme. Donc, euh, tu étais vraiment déjà bien chargé. Euh, mais euh, voilà, vraiment te remercier aussi pour, pour cette confiance-là. Et puis, euh, très content de continuer d'avancer avec toi. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, euh, mais je suis en entourage actuellement aussi avec toi. Et je voudrais dire aussi publiquement te remercier pour ce que tu m'apportes parce que tu es grandement responsable de ce qui se passe de mon côté. Uh -huh. Top. bah écoute, je suis hyper fier de tout ce que tu as accompli et euh, hyper content de savoir que tu vas aider des milliers, des millions d'entrepreneurs aussi. Donc, ouais, merci Mathéo, merci. ciao, ciao. Merci à toi, merci à tous. Ciao, ciao.